Hey les abonnés j'espère que vous allez bien, il est 11h33, nous sommes le lundi 12 mars et j'avais promis dans la vidéo donc, de cette création, donc la création des caches à partir de bouchons de bouteille euh, que je tirais au sort dans les commentaires euh, deux personnes qui gagneront chacun ou chacune enfin bref, chaque personne tirée au sort gagnera une Geocache et un petit euh, Geowood euh, de la chaîne de cette année voilà donc j'ai tout simplement noté, euh, j'ai fait une liste sur Excel avec tous les participants associés à un numéro, donc rien de très compliqué et je vais utiliser donc une application que vous voyez ici mais que je vais faire apparaître là, je vais me mettre un peu comme ça, comme ça je voulais faire apparaître là, euh, une roulette avec le nombre de participants, on va pas attendre 30 ans, c'est parti Et c'est le numéro 20. Donc le numéro 20, on va regarder sur la liste. Donc la liste qui est ici. Et le numéro 20, c'est Mourne Wanderer. Donc Mourne, Mourn. alors je vais essayer de le montrer. Mourne. Alors Mourne de mémoire, euh, c'est quelqu'un qui est en mince. Ah, je ne me rappelle plus du nom du pays. Je vous le mets là. Ah, j'ai un trou. Ah c'est pas Écosse, c'est... Euh... bref, c'est un... quelqu'un qui a une chaîne YouTube également, je vous la mets dans le, le lien dans la description, c'est une très très bonne chaîne, c'est super intéressant et il y a des paysages fabuleux. Donc Mourne euh, remporte la première cache avec le G Wood et on va passer au deuxième tirage au sort. Alors vous avez remarqué que j'ai fait un thème euh, espace comme on est en pleine période planétarie, c'est parti Et le suspense est à son comble. Le 29 Alors le 29, c'est Christelle Kinette. Christelle Kinette, le 29. Voilà, Christelle Kinette, donc, qui est notre euh, gagnante. Donc on a un homme et une femme, c'est plutôt cool pour la parité. <rire> <rire> donc Christelle tu gagnes également une cache avec un g donc je vous contacte ou vous me contactez directement en message privé ou je vous contacte comme vous voulez et dans tous les cas je vous envoie ça au plus vite voilà les amis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo J'ai amitié, ciao ciao